Bien. Bonjour à tous, moi je suis François de Donc, je suis euh, euh, spécialiste d'histoire médiévale, en particulier de l'histoire médiévale de la, du royaume de Bourgogne, c'est-à-dire, si on simplifie, de la région Rhône-Alpes et euh, de, de la Suisse. Voilà. Alors, Cette année, le, le sujet qui est choisi est celui de l'âge du Château-Fort. Les sources nous racontent que dans les années 940, on se bat pour la prise du château de l'An, et donc la prise d'un château, et non pas pour livrer bataille, ce qui est une nouveauté. A l'inverse, si on se place à la, pendant la guerre de Cent Ans, les événements marquants ne sont pas les prises des châteaux, mais bien de grandes batailles. Ainsi, on voit le château fort, c'est-à-dire un édifice capable de faire efficacement la guerre, ça n'existe que pendant quelques siècles du Moyen Âge et pas plus. Alors, évidemment, la question qu'on se pose, c'est quand et pourquoi on a construit ces châteaux. Et les historiens ont beaucoup évolué sur ce point. Aujourd'hui, on place la construction des premiers châteaux beaucoup plus en amont dans le temps, et en même temps, cette construction, on l'étale beaucoup plus là aussi dans le temps pour la grande majorité de, de ces châteaux. Donc, les châteaux sont construits pour certains à plusieurs siècles de distance et ils prennent une forme très différente parce que l'art de la guerre change. Il n'y a pas de grandes choses en commun entre une mode de bois, la tour de Londres ou au château gaillard. Le château doit se renouveler en permanence sous peine de disparaître ce qui finit par lui arriver. Alors les, les gens du Moyen Âge s'interrogent aussi sur sa fonction. Tout le monde est d'accord, et même les historiens d'aujourd'hui, pour considérer que c'est un symbole. Mais au-delà, est-ce que c'est un symbole et un lieu de défense, ou est-ce que c'est aussi une résidence Et dans le cas d'une réponse positive, comment concilier la résidence et la défense Comment en faire un lieu euh, habitable Alors la réponse est extrêmement différente selon les régions en fonction du contexte euh, politique, social, et puis plus, plus simplement, et plus, de façon plus terre à terre, hein, de la richesse de ceux qui construisent et qui possèdent euh, ces châteaux. Il n'y a que dans les images de synthèse qu'un château comporte des dizaines de tours. Alors il en résulte une très grande variété euh, des châteaux. Le château alsacien, la rocca méditerranéenne et le donjon normand ne se ressemblent pas du tout. Euh, ils n'ont pas le même confort euh, et, et n'ont pas tout simplement la même fonction. Donc, au total, vous voyez, il s'agira de présenter euh, les châteaux forts à la fois dans leur naissance, leur évolution, mais aussi d'en montrer euh, la très grande diversité. Voilà.